Salut Thiros, j'espère que vous avez tous la forme, moi c'est incroyable, hein. donc, le soleil est revenu, parce qu'on a eu deux semaines de pluie, mais de pluie. donc là c'est revenu, ça fait du bien, là on est tôt le matin, je crois qu'on est dans les 8h, j'aime bien roulé tôt le matin, il y a moins de circulation, et puis il fait plus frais, pour la moto ça lui fait du bien, c'est pas chauffé mais ça va bien, qu'est-ce que je voulais dire, je voulais revenir sur un petit Versus que j'aime bien parler, c'est... Euh, de moto, j'ai vu de toute façon que les gens adoraient euh, ce bien versus et j'ai regardé par rapport aux statistiques de ma chaîne et au niveau des, des abonnements, beaucoup de gens s'abonnent grâce à ça. Donc, bon, on va continuer hein, si vous aimez ça. C'est euh, comparer vos motos. Alors, je vais, voir si je, euh, je vais comparer donc la MT07 euh, actuelle à la future Hornet, euh, qui de toute façon qui, qui est bientôt dispo. Hein. Elle a été présentée, le design présenté, voilà, elle dispo là, bientôt sous, sous concession. Alors, la Hornet, à la base, moi, moi j'aime pas, hein, vous savez, hein, le à, à la base, j'aime pas, euh, j'aime pas du tout, euh, je suis honnête, hein, deux, euh, de toute façon vous me connaissez, je, je parle toujours sans langue de bois, malgré que je pilote Honda, c'est vrai que c'est une marque que j'apprécie beaucoup, Honda, tout comme Yamaha, c'est pour ça que la prochaine moto que je vais me prendre en plus de la mienne, ça va être une, une, une, une Ténéré 700 en rallye édition, parce que j'aime les deux, hein, c'est pour moi sont équivalentes, hein, mis à part un peu Honda qui mieux fini que Yamaha mais niveau moteur et tout sa fiabilité, c'est le top aussi bien là que l'autre, drap, il n'y a pas de différence. Euh... Donc là voilà, moi la Hornet j'aime pas du tout. Et je sais qu'elle a été sortie exclusivement pour euh, être de front frontalement face à la MT-07 dans la catégorie mid-size de... pour les jeunes. Ça ne s'adresse pas à des vieux, pas du tout, à enfin, des gens de mon âge, moi bon, j'ai 38 ans. Moi, moi voilà, je ne fais plus partie de, de, leur, de leur philosophie, j'ai compris. C'est uniquement pour des jeunes. C'est pour être de front frontalement face à la mt 07 C'est pour ça qu'ils ont abandonné le 4 cylindres qui originellement était une ornette était un 4 cylindres en ligne. Ils ont abandonné ça. Ils se sont dit, comme ils ont la CD650R7 que je suis en train de conduire actuellement, il y a un 4 cylindres en ligne. Ça suffit. Donc on s'en fout. Et, et donc c'est pour ça qu'ils ont mis un bicylindre, parce que comme la, la Yamaha est un bicylindre, on dit comme ça, nous aussi on a un bicylindre. 750 cm3 euh, pour elle et l'autre elle a 750 cm3 équivalent pour 50 cm mm, oui pas de différence au niveau électronique elle aura le shifter open down euh, elle aura euh, l'écran pft les modes données les modes de conduite donc elle se met exactement au même niveau que la la CB, la, la mt07 sauf avec le shifter open down je crois que la, la mt07 ne l'a pas si, si je me trompe pas hein, si je ne te pas de bêtises hein, euh, je crois qu'elle ne l'a pas ni en option ni de série euh, il me semble, attendez, parce que je sais que la MT-09, elle, elle est là, ça c'est sûr. Voilà le régulateur de vitesse et shifter open non. ça c'est sûr et certain. Mais la MT-07, je crois qu'elle ne l'a pas. Parce que là, ils n'ont pas fait trop d'efforts au Yamaha, ils se sont dit, oh, bon, on, est, on a toujours un best-seller, on va pas trop se passer. C'est pour ça est arrivé avec ses gros sabots, ils ont dû se dire, oui oh, mais nous, contrairement à la MT07, on a le régulateur, on a l'écran le, le, bon, TFT comme ça là aussi, mais je dirais avec les modes de conduite et tout. Donc la MT-07 je crois qu'elle n'a pas de mode de conduite. Donc nous on a ça, on propose ça, en plus on, on propose un shifter open non. Niveau électronique, c'est sûr que cette nouvelle bas euh, par rapport à, on dit euh, qualité-prix et par rapport à options et tout ça, elle va la MT07. Niveau moteur, bon, on est sur un bicylindre, euh, bicylindre je crois c'est bicylindre en ligne, il hein, n'y euh, a rien de duré, il l'autre L'autre c'est un CP2, donc c'est un... Crossplay, ça ne change quoi c'est exactement pareil. Bon, de toute façon, maintenant pour changer un moteur qui marche très bien au niveau, euh, comment dirais-je, euh, réponse du moteur, euh, la, la Honda est supérieure. Alors, elle démarre beaucoup plus tôt. Il y a une allonge beaucoup plus, lent, plus, plus longue. Donc, après, ça c'est sur le papier. On va voir après euh, ce que ça vaut vraiment. Euh, moi par exemple, la mine là, vous voyez, là je suis en train d'accélérer, là je suis en 6 à 113, à 114 km/h. Moi ça, ça part à partir de 6000 tours minutes où là vous sentez quand même un coup de puis à partir de 7000 tours là vous sentez vraiment la capacité arrivée il y a tous les 95 chevaux en dessous, euh, c'est pas creux, attention parce qu'ils ont fait des efforts depuis les anciens 4000 d'avant, mais on sent qu'il n'y a pas non plus d'explosion de puissance, c'est pas démonstratif avant, mais à partir de 6000 tours là vous sentez vraiment la, la, la puissance, 7000 tours ça va Là je pense que ça va, ça va être pareil, chez Honda je connais à peu près leur moteur, ça va être relativement pareil, donc euh, par rapport à une MT-07, je ne pense pas qu'elle va être dépassée. Par contre, euh, elle a beaucoup plus de chevaux que la MT-07. la MT-07 est en 73 chevaux. L'autre je crois qu'elle va être aussi pareille dans les 80 ou 90 chevaux, tout comme ça. Bon, ça ne va pas pu être euh, révolé, euh, renversant. Donc voilà. Après c'est sûr que je vais vous dire une chose, honnêtement. On voit le dixième dégueulasse de la MT07. Et que vous voyez la Honda Hornet, moi, personnellement, je ne l'aime pas en tant que Hornet. Je parle. Maintenant, si je la sors de cette classe, si, si je ne la prends pas en tant que Hornet, à niveau design, elle est beaucoup plus belle que la MT-07. Ça, ça va de soi. Quand vous voyez le phare dégueulasse de la MT-07, vous voyez cette ligne particulière, c'est sûr que vous voyez la Honda, on sent que c'est beaucoup plus sobre, mieux fini, plus chic. Ça, ça va de soi donc maintenant à dire qu'est-ce que ça va être vraiment une MT-07 killer ce qui est vraiment bah, tuer la MT-07 c'est possible mais c'est pas sûr, sûr. malgré qu'elle est une option pour, pour le même prix hein, pour le même prix que la MT-07 donc euh, c'est possible c'est possible c'est sûr que moi si je devais me prendre une MT-07, je serais un jeune j'aurais à me prendre une mt 07 je veux dire à me prendre un modèle de, de, de cette gamme-là je, je vais je préfère me prendre la remette que la mt 07 j'ai payé le même prix et j'ai une moto qui a beaucoup plus d'options pas se chercher et voilà ça s'applique surtout en plus avec un design dégueulasse que la en tout cas elle avait un bon design vraiment une belle gueule et quelque chose de vraiment euh... mmh. je prendrais toujours une moto qui est plus belle parce que moi je prends d'un principe et moi je monte sur une moto et c'est qu'elle est tête si j'ai pas envie de poser le truc sur la moto j'ai pas envie de voilà. la mienne elle me plaît vraiment Celle que je conduis, elle est vraiment belle Tout le monde, à chaque fois tout le monde me dit pareil, tout le monde me dit qu'elle est belle mais c'est vrai qu'elle est belle, elle n'a pas un design qui sort de la normale et ce que je mais elle est chic et sobre, elle est pas de fou est bon, mais, elle plus, elle est fiable, voilà. mais la même T07, problème c'est que moi je ne me vois pas est, elle a une dégueulasse, euh, elle a un phare qui est immonde et rien que pour ça moi j'ai pas envie d'acheter donc c'est pour ça, entre une ornée et une c'est sûr que la hornet moi je pense qu'elle va gagner des points elle a peut-être un design qui n'est pas folichon elle ressemble pas la CB500F littéralement mais c'est un design qui passe partout et niveau rapport qualité elle bat la m ça on ne peut pas lui enlever ça elle bat la M307 ça reste une moto c'est vrai que quand vous la regardé elle a la M307 elle a un design qui moi je l'ai vu passer dans ma rue, il y en a certains qui pas bah, belle. Il y en a certains qui disent qu'il oh, faut l'avoir la en vrai, il faut l'avoir de près. Non non, il faut l'avoir de près, de loin, du milieu, de ce que tu veux, elle est pas belle. Le vent elle est pas belle. Alors que la renonce, c'est vrai qu'elle n'a pas un design particulier, mais elle passe partout. Elle a un design bien. Voilà, elle a un beau phare. Elle, elle a une face avant qui n'est pas révolutionnaire mais qui est correcte. est euh, l'avant est bien, derrière vous, ça va. Donc, à choisir entre ce versus, je dirais que la Hornet bat la 07 de loin, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc pour ma part, si je devais donner maintenant un avis d'être honnête et dire « est-ce que l'une », pour moi c'est la Hornet qui gagne le, le, le, le, le, le match, littéralement. Maintenant c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour ma part je pense que c'est la Hornet qui, qui, qui, qui, qui, vous allez voir dans les années qui vont venir, qui va, qui va se vendre mieux, à moins que à Yamaha ressorte un dizaine tout meilleur dans les années. Bon, bon allez, je vous souhaite bonne continuation Je vous remercie de votre fidélité N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche Et de mettre un pouce bleu Et je vous souhaite bon ride, ciao ciao